Qu'est-ce qui a été intégré euh, en résonance par euh, les structures ce soir Par le groupe, par le collectif Qu'est-ce qu'on a appris au fond en fait Au-delà de la forme, au-delà de euh, du blabla Qu'est-ce qui a été réellement intégré, diffusé Dans, quoi Dans quel bain d'énergie Dans quel bain d'information On s'est laissé mijoter ce soir. Alors, autorité, pouvoir euh, on a, c'est un, un vrai bond d'évolution ce soir. C'est la première fois que je, que je perçois ça, que je vois ça, parce que du coup, j'ai tous les, j'ai tous les mots-clés, euh, que les gens ont intégrés, euh, un par un. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Euh, que derrière la peur d'agir, il y avait les mémoires ancestrales. En fait, derrière toute peur d'agir, il y a une mémoire ancestrale. On a peur d'avoir la responsabilité de nos actes. Euh, L'arbre familial semble faire barrage. On l'a bien vu avec fin hein. semble. Euh, mais ça, je vous le redirai à la fin. Le meilleur pour la fin, toujours. Euh, on, on a peur d'incarner son propre pouvoir, de se placer dans son propre pouvoir, parce que ça signifie que, que l'on rejette les règles familiales. Et ça, le fait qu'on se place déjà dans le côté, mais je ça veut dire que je rejette les règles familiales, ça veut aussi dire qu'on commence à capter, qu'on commence réellement à intégrer que l'individu, l'identité, ou plutôt l'individu, a un pouvoir. Parce que jusqu'à présent, il y avait plus le côté « on va me rejeter ». En tout cas, dans les derniers webinaires, c'était comme ça. Donc, à quoi symboliquement euh, on donne du pouvoir, on donne du pouvoir au mental, à nos repères euh, qui est pour nous l'autorité le, euh, le, le mental, pardon, représente un repère et représente l'autorité parentale l'autorité de l'arbre familial ce qui nous permet de nous maintenir à flot et de ne pas couler dans nos émotions et de ne pas contacter notre profondeur en tant qu'être humain ça c'est central euh, donc je le répète, là je suis en train d'exprimer qu'est-ce qui a été intégré, qu'est-ce qui a été dénoué comme pas plus, pas moins et donc qu'est-ce qui s'est ouvert comme opportunité d'action d'évolution, de choix euh, donc le mental est un repère et la clé c'est d'aller vers soi toujours, d'aller vers soi pas l'image de soi mais d'aller vers soi ce qui s'anime en soi euh, donc il y a pas mal d'émotions cachées il y a eu pas mal d'émotions cachées, de frustration parce que entassement de la colère, d'émotions euh, et il est question pour du coup euh, déverrouiller, déverrouiller ça, dénouer ça de devenir sa propre autorité c'est au okay cas que le mental soit un repère parce que ça sert à ça le mental c'est bien un repère, c'est de la matière c'est du repère, c'est de la rigidité mais du coup en s'enracinant dans le principe de en devenant sa propre autorité, on crée des repères, mais pour soi. Et il est vraiment question de ça. Comment on crée des repères En étant utile à soi-même. Que tout ce que je fais me soit utile. On ne va pas acheter une voiture si on n'a pas le permis. Ce serait un non-sens. Et donc, être utile à soi, ça signifie reprendre, enfin reprendre, accepter que j'ai une place dans la société que j'influe sur la société et que toute règle dans la société dans la famille, dans la relation ne, aucune règle n'est obligatoire rien n'est obligatoire euh, se remettre en lien avec l'autre avec le monde mais bien pour soi pour ses propres bénéfices. Parce que si on ne se contente pas soi-même, les autres ne pourront jamais nous contenter. On ne peut pas rester muet, ne rien dire à une personne et espérer que la personne nisse dans notre cœur, dans nos pensées et devance nos besoins, nos envies, nos désirs. Et la seule personne qui puisse vraiment combler nos désirs, c'est nous-mêmes. C'est la base. Donc du coup, euh, qu'est-ce qui fait barrage à cette, euh, à cette information de devenir sa propre autorité C'est honte d'être soi. Euh, donc il y a un certain euh, jeu qui s'opère, un aller-retour qui s'opère. entre euh, Je perçois que, que les autres ont de l'autorité parce qu'ils me nourrissent de leur regard et en même temps, je commence à percevoir que j'ai de l'autorité et que autorité, cette autorité se passe à l'intérieur de soi et le clou du spectacle, du pestacle, <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, ce qui a été intégré par, euh, par la structure du groupe, par les structures, c'est que l'autorité... Euh, ok, Notre monde, nos mondes intérieurs, sont en perpétuel mouvement tout change tout est impermanent, rien n'est stable rien ne dure tout vit et meurt et il s'agit de poser le choix de vivre tout, euh, tous ces mouvements toute cette agitation tout, euh, euh, toute cette impermanence, toute cette vie à l'extérieur Et du coup, le lien avec le divin, parce qu'il y a un lien avec le divin, c'est qu'en faisant ça, je retrouve ma souveraineté, ma place. Et la, la chose qui a été, euh, donc à la toute fin, avec Olfa, intégrée, c'est que l'autorité suprême, ce n'est pas les parents, ce n'est pas l'arbre familial, ce n'est pas la société, c'est le divin en soi, qui pose le choix véritable et la liberté. Tout simplement. Le choix d'exprimer telle facette de soi, que on, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas ces, quelles pensées on va avoir, quelles émotions, quelles réactions, quelles sensations. On, contr on ne contrôle pas l'extérieur. Il s'agit de s'enraciner dans cette autorité, ce que j'ai appelé l'autorité du divin, l'autorité suprême en soi, même si on ne sait pas ce que c'est consciemment. Euh, c'est ok. Mais en tout cas, voilà ce qui a été intégré par les structures. Par chacun d'entre nous, en fait. Qu'est-ce qui a été révélé Qu'est-ce qui a été dénoué Qu'est-ce qui a été libéré Donc un grand merci à tous, déjà, pour ça. Ensuite, euh, je le redis une dernière fois, Donc ce dimanche 25, conférence euh, sur les émotions, allez voir sur mon site internet samuelennibal.com donc au programme on ira voir comment l'inconscient comment la structure inconsciente perçoit quelle est sa définition euh, des émotions on ira voir comment il gère la, sens, la sensibilité donc l'hypersensibilité, l'empathie mais aussi la sous euh, la sous-sensibilité, je sais pas si ça existe on ira voir comment on utilise euh, et comment on gère les relations on, comment on gère l'émotionnel dans les relations donc est-ce que j'accepte les émotions de l'autre Est-ce que j'accepte les miennes Comment est-ce que je gère celles des autres Est-ce que, est que je gère les miennes On est à avoir toutes les stratégies. Est-ce que je nie celles de l'autre Est-ce que je nie les miennes etc, etc. Et surtout, euh, le point d'orgue de la soirée, ça va être euh, comment intégrer colère, joie, tristesse et dégoût comme outil d'évolution Comment faire en sorte que les émotions soient des outils d'évolution Et donc ça, ça va être un point central. Euh, C'est un objectif que, me, que je me donne, ouais. Parce que je trouve ça vraiment hyper important de savoir comment est-ce que je peux utiliser le matériau que je suis, les matières premières, comment je peux les forger pour l'utiliser dans le monde et pour euh, mon épanouissement personnel. Autre chose, donc, tous les mardis, donc n'oubliez pas d'aller sur mon site internet, euh, rubrique calendrier, et il y a toutes les informations dessus. Alors, tous les mardis, jeudi, Samedi, euh, à partir de cette semaine, hein, j'envoie des mails privés que j'ai nommés des mails d'évolution. Euh, donc trois fois par semaine, j'envoie je, un mail qui est un condensé des informations d'évolution que j'ai pu connecter pendant mes séances individuelles. Donc euh, j'exprime les nœuds inconscients que les structures ont pu, ont pu libérer et intégrer et les clés d'évolution. Les nœuds inconscients. Ça permet à la personne, à toute personne qui lit ce mail, de pouvoir faire un retour sur lui, sur elle, et donc de voir grâce au nœuds d'évolution que, que j'exprime, de voir est-ce que ce nœud résonne, à quel niveau c'est, -ce est-ce que c'est au niveau émotionnel, est-ce que c'est au niveau mental. Tiens, je ressens quelque chose lorsque je vois ce mot, et donc de pouvoir réaliser une introspection, une exploration de soi-même en profondeur. Euh, et les clés d'évolution, pardon, ce sont, euh, c'est ce qui sert à acter de manière concrète, à sa sauce, à sa manière unique, euh, des solutions pour libérer les nœuds et construire la vie que l'on veut et construire euh, des solutions qui sont totalement adaptées à soi et à notre manière unique d'être humain. Euh, et j'ai créé un groupe. Facebook privé dédié aux personnes qui souhaitent partager euh, leur évolution, les transformations, leur blocage et la manière dont ils ont euh, réussi à libérer ces blocages et à intégrer les clés d'évolution. Donc c'est le but de ce groupe, c'est vraiment le partage, l'entraide, et que chacun découvre, explore, euh, exprime qui il est sa vérité personnelle. Voilà à quoi ça sert, ce groupe. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, rubrique Mail d'évolution. Et euh, tu inscris ton mail, vous inscris votre mail, et tu recevras du coup, dans ta boîte mail, tous les mardis, jeudis et samedi, euh, des condensés de séance de nœuds d'évolution, de nœuds inconscients, de clés d'évolution. Et euh, surtout, il y a ce groupe Facebook sur lequel il n'y a encore pas beaucoup de personnes, mais euh, ça va venir. Petit à petit, la communauté va grandir et le but, c'est vraiment euh, le partage entre elles. Donc, n'hésitez pas à vous euh, à aller dessus une fois que vous êtes inscrit au mail. Parce que du coup, je n'ouvre pas le groupe aux personnes qui ne sont pas euh, intéressées par les mails, parce que sinon, ce serait contre-productif. Le but, c'est de créer un terreau, un espace euh, où on peut vraiment se déposer, où on peut vraiment euh, exprimer le contenu de qui on est. Et ça, c'est trop important pour laisser euh, ça en en, sur la place publique. Voilà. Je vous remercie pour cette soirée. Comme je le dis, euh, chacun et chacune d'entre vous était, de mon point de vue, comme un, le chapitre d'un livre que j'ai eu plaisir à lire, que j'ai eu plaisir à euh, contempler, à explorer, à toucher. Euh, ça me permet le retour sur moi. Ça me permet d'évoluer. Ça me permet d'avoir mes propres clés aussi. Et donc, euh, merci pour ça. Dans les prochains jours, je mettrai en ligne, enfin la vidéo sera en ligne et je mettrai des time codes avec les questions euh, des personnes, comme ça vous pourrez retrouver votre question, n'hésitez pas à aller, à aller euh, faire un tour sur la playlist, donc euh, cartographie de l'inconscient et aussi une autre playlist, c'est le résumé des énergies du soir, donc euh, ce que j'ai fait juste avant sur ce, merci pour cette soirée, je vous souhaite une bonne nuit, je vous donne rendez-vous aux personnes qui sont inscrites euh, à la conférence sur les émotions de dimanche et sinon, je vous donne rendez-vous euh, mercredi prochain pour cartographie d'inconscient le soir, pour aussi euh, les mercredis de l'éveil le matin avec la méditation et le satsang, et euh, mardi, jeudi, et vendredi, et samedi, pardon, pour les mails d'évolution. Ciao et des bisous. Salut.